amis jardiniers chers abonnés bonjour ravi de vous retrouver aujourd'hui après à peu près trois mois d'absence sur cette période hivernale on va aujourd'hui parler un petit peu des larves du sol alors non pas toutes les larves du sol évidemment pas de manière exhaustive hein, on y passerait la journée mais on va euh, se concentrer un peu sur ce qu'on appelle couramment les verts blancs ou les verts gris euh, voilà toutes ces larves qui sont parfois d'ailleurs des chenilles euh, qui ne sont pas toujours faciles à distinguer et surtout qui euh, ne sont pas toujours néfastes, euh, indésirables au jardin. Alors commençons par la larve de topin qu'on appelle aussi parfois larve de fil de fer, hein. c'est un petit coléoptère qui produit une larve orangée un, un petit peu très fine et un petit peu, un petit peu dure, d'où son nom, euh, cette larve fil de fer donc pose pas mal de problèmes, elle peut vivre 3-4 ans quand même dans le sol et s'attaque euh, à bon nombre de plantes, hein, comme la plupart des larves du sol, à les polyphages et euh, voilà, n'est ne, ne, pas inféodée à une seule espèce, bien au contraire. Cette larve fil de fer va donc s'attaquer aux pommes de terre par exemple, aux navets, aux melons, aux tomates, euh, enfin voilà, à toute, un, toute une cohorte de plantes. Alors il n'y a pas grand chose à faire contre la larve fil de fer, euh, le piégeage des adultes parfois peut fonctionner, mais à très très grande échelle, ce pas envisageable à l'échelle d'un potager de particulier. On peut toutefois procéder au dépôt d'appâts dans le sol, à l'enfouissement d'appâts dans le sol, hein, des rondelles de pommes de terre ou de betteraves par exemple, euh, et puis euh, euh, avec l'idée de récolter ensuite ces appâts et les larves euh, donc de topin qui seraient venus euh, se nourrir contre ces apas. Alors l'épial maintenant, qui est un papillon qui va donner une petite chenille qu'on appelle la louvette, qui est facile à reconnaître dans le sol. Elle est plutôt claire, assez longue. Euh, le corps est couvert de petites soies et surtout elle a la tête euh, brun-orangé et elle est très très active. Hein. Euh, voilà, c'est une chenille qui, qui bouge pas mal. Alors la louvette ronge les racines et le collet d'un certain nombre de plantes au jardin, en particulier les laitues qui sont très appréciées, ce qui va provoquer le flétrissement de la plante. Hein. Alors là encore, pas grand chose à faire, si ce n'est retirer le plan euh, flétri euh, pour lequel on soupçonne peut-être une attaque, et puis essayer de creuser un peu autour et de retrouver cette chenille et, euh, et de s'en débarrasser. Alors une autre chenille facile à identifier, il s'agit de la Noctuelle Terricole, qui est donc la chenille d'un papillon nocturne. Euh, cette chenille est facile à identifier, elle est grise effectivement, donc on est dans la catégorie des verts gris. Euh, et euh, elle a la particularité de se recroqueviller lorsqu'elle est dérangée, quoi, hein, clairement. Elle se, elle se recroqueville sur elle-même d'une manière assez caractéristique. Cette chenille s'attaque, euh, là encore, à bon nombre de plantes dans le jardin euh, qui vont montrer des signes de flétrissement euh, assimilables à une déshydratation alors qu'en fait, euh, euh, la plante ne manque visiblement pas d'eau. Là encore, pour les noctuels, il n'y a pas grand chose à envisager, si ce n'est euh, le prélèvement, hein, essayer d'observer, de, de, de remarquer des dégâts éventuellement et puis de, de se débarrasser des chenilles vraiment en cas d'attaque caractérisée. Alors, il y a encore un autre vert gris, c'est la larve de Tipule. Euh, vous savez, ces grands moustiques qu'on appelle parfois les cousins, eh bien la larve vit dans le sol et euh, on est là encore chez les vers gris alors avec une bestiole un peu différente puisque le, la larve de tipule est apode c'est à dire qu'elle n'a pas de pattes euh, elle est capable de, de s'allonger très fort euh, ou de se rétracter d'ailleurs jusqu'à rétracter la tête euh, qu'on qu qu ne voit quasiment plus hein, à un moment donné euh, voilà et cette larve de tipule peut Causer un certain nombre de dégâts également, euh, s'attaquer aux racines euh, des très jeunes plants euh, ou des semis. Puis alors voilà, on a des, des jeunes plants qui vont se coucher par exemple à un moment donné. Ça peut être le, le symptôme, disons, de présence de larves de tipule dans le, dans le terrain. Euh, néanmoins, c'est quand même une larve qui pose assez peu de problèmes dans le potager en comparaison à d'autres espèces qui s'attaquent aux racines des graminées de gazon par exemple. Là, les problèmes peuvent être euh, assez considérables. Alors, en cas vraiment de forte infestation, néanmoins, le, la lutte biologique est tout à fait envisageable contre les larves de tipules. Euh, on va pouvoir intervenir à l'aide de nématodes qui vont euh, pénétrer ces larves de tipules et leur transmettre une bactérie euh, entomopathogène, hein, c'est-à-dire une bactérie qui va euh, s'attaquer aux insectes, euh, là en particulier à la larve donc, de cet insecte, qu'est tipule, et euh, va causer leur mort. Quoi, hein alors ensuite on a les verts blancs alors là c'est un peu plus compliqué il faut essayer de les distinguer c'est important les uns des autres commençons peut-être par la larve de anton qui va mesurer de 1 à 4 cm en fonction de son stade de croissance puisque là encore elle va passer plusieurs années dans le sol avant d'en ressortir à l'état adulte cette larve donc est blanche jaunâtre avec des pattes assez longues un petit peu recourbées. Et l'extrémité de l'abdomen noirâtre. La larve de manteon peut être vraiment préoccupante en cas d'infestation, ce qui est relativement rare là encore. On n'a plus les pullulations qu'on a connues jusqu'aux années jusqu'aux années. Fin d'année 50, début d'année 60, ça s'est beaucoup calmé après avec les nouvelles pratiques agricoles. Euh, mais en cas d'attaque sévère, euh, sachez que ce sont plutôt vos légumes à tubercule euh, ou à rhizome qui risquent d'être attaqués. C'est une larve très vorace. Alors cette fois encore, on pourra lutter à l'aide de nématodes ou alors à l'aide de champignons également, euh, entomopathogènes, qu'on va pouvoir euh, eh bien, euh, apporter sur le sol dès le printemps. Alors il est important de bien faire la distinction entre cette larve de hanneton et une autre larve d'un autre insecte, il s'agit de la larve de cétoine dorée qui est également à classer chez les vers blancs. La larve de cétoine dorée euh, ressemble effectivement à la larve de Hanton. Il y a quand même une différence majeure, c'est qu'elle participe à la fragmentation de la matière organique, vraiment. Euh, donc elle est importante au, dans tous les processus de compostage. Elle ne s'attaque absolument pas aux végétaux vivants. d'accord. Donc il serait dommage de s'en débarrasser euh, sur une confusion. Euh, et... Euh, un des moyens, disons, de déterminer si on a affaire à une larve de hanton ou une larve de cétoine dorée, c'est précisément le milieu dans lequel on va trouver la larve en question. Hein, puisque le, la larve de cétoine dorée ne vit que dans le compost, euh, à la limite dans la litière de feuilles. Euh, donc ça peut quand même être en, en litière, euh, disons, que vous aurez apporté peut-être en couverture de votre sol. Euh, ça peut être donc délocalisé du composteur, il faut quand même faire attention. La larve de cétoine dorée a une petite tête et un gros arrière-train, à l'inverse de la larve de Hanton, qui va avoir une grosse tête et un petit arrière-train à l'extrémité noirâtre, encore une fois. Et surtout, lorsque vous tenez la larve dans la main, alors il n'y a pas de, de risque de se faire mordre, hein, les larves de cétoine se déplacent sur le dos, les pattes en l'air, par ondulation, alors que les larves de haneton vont se déplacer à l'aide de leurs pattes. Alors attention quand même à l'emploi de, des champignons ou nématodes dont je vous ai parlé, il n'y a pas de sélection hein, et, et les larves du sol du même type seront toutes touchées hein, par, ces, par ces agents pathogènes, euh, il faut quand même le considérer. Euh, bon, D'autres mesures telles que les bonnes associations de plantes entre elles, euh, les filets éventuellement euh, pour éviter les pontes de, de ces insectes au niveau de votre sol constituent aussi des très bonnes solutions hein, ou une surveillance tout simplement. Hein. Là encore, il est très important de favoriser la biodiversité dans le jardin. De nombreux prédateurs de ces larves du sol évoluent dans le jardin. Il s'agit de, de hérissons, de divers oiseaux notamment, euh, de batraciens, pourquoi pas, euh, d'autres insectes euh, qui peuvent être les prédateurs de ces insectes-là. Euh, voilà, tous ces organismes-là, si vous leur faites une, la place belle euh, au jardin, eh bien, euh, ils vous rendront service en éliminant ou en régulant tout au moins euh, les larves du sol indésirables. Alors on peut lire ici et là que ces larves du sol sont sensibles au travail du sol qui pourrait contribuer à leur élimination. Oui et non sachez quand même que ce sont des larves qui pour la plupart d'entre elles en tout cas sont très résistantes au froid. On aura quand même au moins l'intérêt de peut-être les ramener en surface et de les mettre à disposition des oiseaux et, et autres prédateurs pour quelque temps avant qu'elles se réenfouissent de toute façon. Euh, bon, pour ma part, je préfère ne pas travailler le sol, vous le savez. Je pense quand même que la couverture de foin euh, qui recouvre nos parcelles euh, sur le sur le potager qui dit non. Eh bien. Euh, constitue un obstacle, je vais le dire comme ça, à la ponte euh, des insectes adultes au niveau du sol. Et donc, je, ça peut expliquer euh, le fait que sur cette première année, en tout cas qui vient de s'écouler, j'ai constaté euh, assez peu, pour ne pas dire pas du tout, euh, de présence de ces, de ces chenilles et autres larves terricoles hein, présentes dans le sol. Voilà pour ce petit tour d'horizon euh, rapide de ce que vous pourriez trouver euh, peut-être euh, euh, en surface du sol au moment de, du coup de grelinette ou, ou d'un éventuel bêchage, pourquoi pas. Euh, le, le message que je voulais vous passer est le suivant, euh, soyez attentifs et n'éliminez pas n'importe quelle larve du sol au nom de, de ce principe de précaution pour prendre un terme à la mode. alors très rapidement quelques nouvelles du potager euh, donc l'hiver a été euh, calme on a encore quand même malgré tout quelques poireaux à récolter quelques choux de bruxelles euh, J'ai laissé en place quelques betteraves qui vont me donner des graines, euh, je l'espère, cette année. Euh, à ma grande surprise, quelques côtes de bêtes aussi n'ont pas complètement gelé et, et sont reparties. Alors comme il s'agit d'une bisannuelle, je crois qu'elles vont très très vite vouloir fleurir également euh, sur l'année qui vient. Et je ne pense pas qu'on pourra de nouveau récolter euh, sur ces côtes de bêtes. Bon, On verra bien, je me trompe peut-être et je viens là de procéder disons rechargement de nos chemins euh, avec du copeau de bois donc euh, euh, à peu près 6 mètres de, cubes de copeaux de bois qui ont été amenés euh, sur mes chemins pour entretenir euh, ces circulations euh, bien, bien au propres et surtout continuer d'alimenter notre sol euh, euh, en bois de manière à ce que les champignons eux-mêmes puissent se développer correctement. Hein, ce qui est très important. Alors Bien évidemment, d'autres vidéos à venir hein, très prochainement. Euh, je vais reprendre mes semis là, très, très rapidement, un petit peu moins vite quand même que l'année dernière. On est un petit peu moins pressé et, et un peu plus raisonnable, je pense. On, on aura sans doute un peu moins de pertes cette année au, au moment du semis. C'est vrai qu'on s'était vraiment précipité l'année dernière. Euh, ce que je peux vous dire également, c'est que la CERS va accueillir un, un dispositif d'irrigation un petit peu inédit, quelque chose qu'on n'avait pas employé jusqu'ici. Euh, je vous en parlerai le moment venu, je consacrerai une vidéo à ça, hein, de manière à, à disons, permettre un, un arrosage sans doute un peu plus performant, euh, en tout cas une irrigation je ne vais pas vraiment d'ailleurs parler d'arrosage mais une irrigation un peu plus performante au niveau de notre petite serre voilà et enfin je ne voudrais pas vous quitter sans vous toucher un petit mot d'une nouvelle chaîne consacrée au potager que je viens de découvrir euh, il s'agit d'un nordiste comme moi euh, exilé dans le cantal euh, le potager donc du bienheureux, je vais vous mettre le lien vers cette chaîne euh, dans la description euh, sous cette vidéo. Et je vous invite vraiment à aller à la rencontre de Ludo qui euh, jardine si je l'ai bien compris depuis un an environ et euh, qui est en train d'explorer. C'est quelqu'un de très curieux de, de ce qui peut euh, s'envisager euh, au potager. Euh, toujours de manière euh, respectueuse de l'environnement et, et de manière naturelle. Euh, voilà et je, je c'est quelqu'un en tout cas pour ma part que je vais tâcher de suivre euh, de très près. J'avais envie aussi avant de vous quitter de partager ça avec vous. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Ciao ciao.